Bonjour tout le monde. Euh, pour euh, ceux qui savent la parole de Dieu, je dis Amen. Bible, parce qu'il a un problème, il y a un problème qui, qui dérange vraiment, un problème qui fait bouger le monde. Aujourd'hui, c'est souvent les hommes ont préféré de faire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et puis euh, je vais signaler mes, mes collègues serviteurs de Dieu d'être quand même prudents. J'ai un verset biblique que je vais partager avec vous dans vos maisons. Suivez très bien dans le livre des deux Corinthiens, chapitre 11. On commence par 13 jusqu'à 15. Nous lisons dans les noms de notre Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il n'est donc, donc pas étrange que ces ministres et aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous lisons pour la meilleure audition de Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Nous les lisons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.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 Leur fin sera selon leurs œuvres. Notre frère euh, apôtre Paul, il était quelqu'un qui travaillait euh, dans les services de l'État euh, romain. Dieu, il a trouvé grâce devant Dieu de changer sa vie parce qu'il était quelqu'un qui ne voulait pas que les apôtres de Christ puissent prêcher au nom de Jésus et il tuait tous les apôtres qui prêchaient dans le nom de Jésus. Un jour, sur le chemin de Damas, il, il a rencontré euh, une flamme de feu, une colonne de feu. Une lumière qui, qui l'a frappé dans les yeux, il, a, il est tombé sur le cheval, qu'il qu était sur le cheval, il est tombé par terre, il a commencé à crier, Seigneur, pardonne-moi, qu'est-ce que je fais, tout ça, Dieu l'a envoyé chez Ananias pour lui imposer un peu de mains il a fait trois jours sans manger, il ne voyait rien parce que ses yeux étaient... Il était devenu aveugle Dieu l'a fait grâce par Ananias et après il a recouvert la vue. Quand il a recouvert la vue, Dieu l'a fait devenir serviteur de Dieu. Quand il était devenu serviteur de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il a, a écrit ce livre de 2 de, de, de, de, de Corinthiens chapitre 11, Verset 13 à 15. Le chapitre de 2 Corinthiens. Corinthiens d'abord c'est quoi Corinthiens, ce sont des, des personnes qui vivaient dans Corinthe. Une ville comme ça, on l'appelle Corinthe. Et les gens qui vivaient là-bas, on les appelle les Corinthiens. Alors apôtre Paul était parti en Corinthe pour prêcher la parole de Dieu. Il est allé pour prêcher les païens. Arrivé là-bas, il a trouvé quoi Il a trouvé le serviteur de Dieu. Qui s'est nommé serviteur de Dieu Mais alors qu'il ne les sont pas. Il a trouvé aussi des personnes qui sont allées toucher des fétiches. Ils ont touché la magie tenant la Bible par la main, mais Quelque part, il pratique la magie. Alors, l'apôtre Paul est allé en Corinthe. Qu'est-ce qu'il a dit Vous voyez ces apôtres-là Ce sont des faux apôtres. Ils se, sont, ils se déguisent en anges de lumière. Cela n'est pas étonnant. Car même lui-même, les diables et Satan, ils se déguisent en anges de lumière. Chers frères et sœurs dans les seigneurs, aujourd'hui je vais vous expliquer une chose. Satan, qui est le diable, qui a menti à et Ève dans le Jardin d'Éden, il était, il est et il est toujours là parmi les humains. Il continue à mentir les gens. Il a menti Adam et Eve, et aujourd'hui, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont menti par lui. Et Apôtre Paul, il a trouvé de serviteurs qui n'étaient vraiment pas des serviteurs de Dieu, qui faisaient des, des histoires qui n'étaient pas correctes, ils pratiquaient la magie. Au lieu de sauver les âmes, il dispersait les brébis. Il périssait les âmes du peuple de Dieu. Mes oui. et sœurs, l'apôtre Paul n'était pas content. C'est pourquoi il a commencé à parler ainsi. Que pour éveiller un peu l'esprit du peuple de Dieu, en leur disant que, attention, mes frères, mes soeurs, dans les Seigneurs, ces gens-là, vous voyez, ce ne sont pas des, des apôtres de, de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour servir leur ventre. Ils ne sont pas là pour servir Dieu, mais ils sont là pour servir leur, leur ventre. Pourquoi je dis « ils sont là pour servir leur, leur ventre Parce que les serpents anciens, quand Dieu donnait, maudissait, il a commencé à maudire Adam. Il est parti, à il a commencé par maudire les serpents. Quand il a maudit Adam, il a maudit Ève, il a encore maudit les serpents. Qu'est-ce qu'il a dit chez les serpents Il a dit que toi, serpent, tu vas manger seulement la poussière de la terre. Tu vas manger seulement par ton ventre. Peut-être avant, les serpents, il avait des pattes pour marcher, mais Dieu quand Dieu l'avait béni. il n'y avait plus de pattes, il a commencé à ramper par son ventre. Alors, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont que des serviteurs de Satan. Les serviteurs du diable. Ils n'ont que des enseignements terrestres. Ils n'ont que des enseignements charnels. Parce que le serpent, il a mangé la terre. Il mange la terre, les serpents. Ce n'est pas les serpent que nous voyons, mais c'est le serpent qui est le diable. Et manger la poussière, c'est-à-dire, lui, il est là pour mordrer. C'est-à-dire pour, pour détruire les armes des gens. C'est-à-dire mentir pour, pour, pour tuer les armes. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui se sont devenus serviteurs, je ne sais pas moi, je ne les insultais pas, mais je le, je, je le supplie, si tu n'es pas serviteur de Dieu, mon frère, c'est mieux de chercher un autre travail, qu'il allait faire le service de Dieu. Et pourtant, Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne t'a pas choisi. Tu es devenu seulement serviteur de Dieu, peut-être par cupidité. Peut-être par convoitise. Si l'apôtre Paul avait dit ces paroles, s'il a écrit ça, que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Regardez un papa qui se nomme évêque, qui se nomme serviteur de Dieu. C'est vraiment regrettable. Il a pris une serre de, de, de, de son église, il l'a amenée dans le moment des confinement ici, il a laissé sa femme à la maison, il est allé prendre la serre de l'église, il l'a menée dans son véhicule. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette sœur dans les véhicules? Et les images circulent dans les réseaux sociaux. Toi, tu fais la honte des serviteurs de Dieu. Mon frère, ton nom j'ai même la honte de, de, de citer ton nom ici. Mais tout le monde le sait à, à qui je m'adresse. À, à un monsieur comme ça. Tu es un, un papa comme ça. Tu t'es permis de faire des bêtises et on t'a filmé. On a mis ton image dans les réseaux sociaux et ça circule partout. Tu fais la honte de serviteurs de Dieu. Tu n'es même pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Vaut mieux de laisser mon frère. Dieu ne t'a même pas choisi. Laissez mon frère. Allez faire même le chant. Allez faire même. Il y en a beaucoup de travail. Cherchez à faire même, même un travail là qui va te procurer de l'argent. Et évitez de faire des bêtises dans l'église de Dieu. Ce que tu as fait là, tu mérites vraiment être puni par les cendres. Les faux apôtres, ils ont ouvert des églises. Qu'est-ce qui démontre, qu'est-ce qui fait voir que ça, ce n'est pas l'église de Dieu Aujourd'hui, je vais vous parler une chose, mes frères et sœurs. Vous ne connaissez pas choisir, vous ne savez pas choisir que ça, je dois entrer ici ça c'est l'église de Dieu, ça c'est pas l'église de Dieu, ça c'est l'église de Dieu ça c'est pas l'église de Dieu un pasteur a dit ça là-bas il est allé coucher la serre de son église dans un véhicule et on a filmé ça si c'était qui qui est allé là-bas, il a filmé, il a mis ça dans les réseaux sociaux, voilà. Mais toi tu dis que, qui ne fait pas les péchés, qui ne commet pas des erreurs, attention. Christ avait bien dit, hein, Jésus Christ, il a dit, hein, un aveugle, s'il conduit les aveugles, tous tomberont dans un... Si lui est serviteur de dieu il est allé commettre un bêtise pareil et toi les, toi fidèle tu vas aller faire la même chose que lui tu fais la même chose parce que tu vois que nous bon, si lui mon pasteur il a fait ça mais moi aujourd'hui si je l'ai fait c'est pas un péché voilà qui t'a conduit dans les rêves c'est les serviteurs même si tu dis aujourd'hui, moi je ne vais pas le suivre, parce que ce qu'il a fait là, ça c'est lui. Moi je vais faire chacun croire de sa manière. Attention, si on prend, on prend l'orange pourrie, on met parmi les oranges qui sont bien là. Tous les oranges vont être contaminés et ça va, ça va devenir que des pourritures tous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyez prudents. Si tu, tu vas dans l'église, tu vois, on a écrit dans, dans le mur, on a écrit un nom comme ça, au mur de l'église. Sortez, n'entrez pas là-bas. L'église de Dieu, on ne peut pas écrire un nom sur le mur. Parce que Dieu, il a, il a créé les l'océan, il n'a pas écrit son nom là-bas. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il n'a pas écrit son nom. Même Moïse, si vous lisez bien, dans les livres d'Exode, chapitre 3, Moïse demandait à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, s'ils me demandent quel est ton quelle est, répondrai-je Mais les, les enfants d'Israël, même Moïse, ne savaient pas le nom de Dieu. Dieu avait caché son nom. Si Dieu était vraiment son nom, ça allait vraiment avoir la honte aujourd'hui. Par des serviteurs de Dieu, qui fait vraiment la honte d'être de, de, de, de, serviteur de Dieu. Exode 3. Verset 13. Nous lisons la le nom de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel est le bon Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta. « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. » Qui s'appelle Jésus Est-ce que Jésus c'est un nom Jésus c'est un verbe, c'est un verbe conjugué. S'il si, si a dit que tu leur dirais que Jésus m'a envoyé vers vous, il voulait seulement expliquer aux gens qu'il est, il était, il, il est et il, il, il restera éternellement. Qu'est-ce qui est éternel Moïse n'avait pas, pas connu le nom de Dieu. Moïse n'a pas connu le nom de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui même, tous les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, ils ont construit des églises. Ils ont mis leur nom dans les églises. Or, toi, si tu as fait un magasin, tu vas mettre ton nom parce que c'est ton magasin. Tu vas mettre ton nom mais si ces magasins-là, ces magasins, tu as pris un homme, tu as mis quelqu'un là-bas pour travailler, il travaille pour toi. Tu viens, après un mois, tu viens trouver ton travailleur là, il a enlevé ton nom, il a mis son nom. Qu'est-ce que tu diras Mais c'est lui ça, il veut me il il il voler le magasin. Il veut voler ma boutique. Comment il a enlevé mon nom Il a mis son nom. Et c'est clair. Les gens ont volé la maison de Dieu. En mettant leur propre nom, ils ont créé des noms par-ci, par-là. Ils ont mis dans l'église de Dieu. L'église d'abord, c'est quoi L'église, c'est le corps du Christ. Si c'est le corps du Christ, ça doit avoir nécessairement le nom de Christ. Parce que c'est l'église du Christ, c'est son corps, ça doit avoir son nom. Comme moi, mon nom c'est Franck. Si j'ai je, je fait aujourd'hui église, j'ai je, je, je fait aujourd'hui ma boutique, je vais mettre mon nom parce que c'est ma boutique. L'église, c'est l'église, c'est la maison de Dieu. Ça doit avoir le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons il y a beaucoup de noms. Moïse même, il a dit que Dieu est Dieu, mais il ne savait pas son nom. Dieu c'est quoi Dieu c'est un être suprême. Ce n'est pas un nom. Dieu c'est un être suprême. C'est quelque chose qu'on adore. C'est un esprit qu'on vénère. C'est ça Dieu. Dieu c'est pas un nom. Allez même vérifier dans le dictionnaire. Vous, vous allez voir vous-même, même dans, dans le dictionnaire, on a écrit là-bas, Dieu, Dieu c'est un être suprême. Ce n'est pas le nom, ce n'est pas son nom. Si Dieu était son nom, vraiment, ces noms-là allaient avoir la honte de moi. Parce que si, nous voyons même dans l'Exode 20, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne prendras pas mon nom. Mais Dieu avait gardé son nom. Qui connaît son nom? À force de ne pas connaître son nom, voilà les bêtises qui s'est fait aujourd'hui. Les gens construisent des églises, ils mettent leur nom, disant que c'est l'église de Dieu. Attention, si tu donnes à ton fils un nom qui n'est pas un bon nom, par exemple, tu donnes à ton fils le nom des malheurs. Durant toute sa vie, il va connaître des malheurs. Pourquoi C'est le nom qui influence sa vie. Comme aujourd'hui, les églises, c'est ce nom-là qu'ils ont mis, c'est ces nom-là qui influence la vie des fidèles. Et la vie même de lui-même ne sont pas les pasteurs. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez faire très attention. Le nom qu'il doit avoir l'Église, c'est le nom de Christ. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Le Christ avait son nom. Qui connaît ces noms-là Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le prophète cogne Bolo Dominique vient de nous donner ces noms. Le noms du Christ, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 19. Apocalypse 19 verset 11 à 13. Jean quand il fouillait parce qu'on oh tuait les, les apôtres de Jésus, quand il fouillait, il est allé se retrouver dans l'île de Patmos. C'est là où il a eu cette vision. Lisons un peu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis j'ai vu les cieux ouverts, voici Paris un cheval blanc, celui qui les montait s'appelle fidèle et véritable. Et il jugeait combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête était, était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement indécent. Son nom est la parole de Dieu. Voilà. Son nom est la parole de Dieu. L'Église doit avoir les noms de Dieu. Les noms de Dieu, c'est quel nom Les noms de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est écrit ici. C'est pourquoi, si vous voyez, vous, vous lisez B, dans, dans, dans, dans les livres des prophètes, vous allez voir, tous les prophètes disaient seulement, la parole de Dieu me fit adresser en ces mots. La parole de Dieu me fit adresser en ces mots. C'est la parole de Dieu, c'est son nom. Oh, appelons les chats par son nom. Dieu, son nom, ce n'est pas Jéhovah. Dieu, son nom, ce n'est pas El Shaddai, Dieu, son nom, ce n'est pas Elohim, Dieu, son nom, ce n'est pas tous les noms que vous appelez là, ce n'est pas les noms de Dieu. Aujourd'hui, c'est le prophète qu'on est Paul le Dominique qui viennent de nous expliquer et c'était écrit dans la Bible mais personne ne le connaissait. Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu, pour prophète Kone, il vient de nous expliquer les noms de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez vous-même, prophète Kone, Dieu lui a dit, quittez dans cette église là où tu es, là où tu pries, va faire une église, je vais te montrer le nom que tu vas mettre dans parce que je t'ai choisi, je t'ai trouvé comme moi-même j'ai vu, moi-même j'ai trouvé bon, moi-même j'ai choisi. Mes frères et être serviteur de Dieu, ce n'est pas par élection. On ne va pas faire des élections pour choisir. Ou bien tu dois faire la théologie pour devenir serviteur de Dieu. Non, c'est faux. Pour devenir serviteur de Dieu, c'est Dieu qui choisit, on est serviteur de Dieu, mais on ne les devient pas. Tu vois même Jérémie, Dieu l'avait dit que Jérémie, j'étais choisi. Jérémie a dit, je suis encore un enfant. Comment je peux aller prêcher ta parole Comment je peux aller... Parler de ta part, je suis encore enfant, je ne sais pas parler. Dieu l'avait dit, je t'ai choisi depuis ton ventre, depuis, le, depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, de ta maman, de ta mère. Dieu choisit son serviteur depuis le ventre. C'est pourquoi Jésus-Christ, il était depuis le ventre de sa maman. Déjà, il était sauveur. Sauveur. Il est né sauveur, il est venu, il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Mes frères et sœurs, si Dieu aujourd'hui a fait arrêter toutes choses où tout le monde est confiné, sauf quelques pays, quelques unes mais tout le monde est confiné. Et vous, vous ne comprenez pas que Dieu, Dieu en a marre. Il en a marre quand même. Dieu s'est fatigué de vos bêtises, les serviteurs, s'il vous plaît, je ne vous insulte pas. Dieu s'est fatigué de vous. Vous faites de n'importe quoi dans la parole de Dieu. Vous faites des bêtises. Vous-même, vous, vraiment, c'est bizarre. Vous prenez les sœurs, vous, vous, dites, vous, vous dites aux sœurs de l'église, demain nous aurons veillé. Veillé, veillé. Tout le monde, ils sont venus, les femmes, presque souvent c'est les femmes. Les papas, le, le, les frères, ils viennent, mais pas, pas tellement, beaucoup plus. Ce sont des mamans qui aiment le veiller. Et dans le veiller, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les sœurs et les frères se font des, des choses qui se passent dans l'église. Vraiment, c'est honteux. Veiller, c'est quoi, d'abord? Dans l'église de mais comme c'est l'église de Dieu, comme c'est lui-même Dieu, il a donné les noms dans son église, le nom, la parole de Dieu. Écoutez, le véritable veillé que Dieu aime, que toi tu dois pratiquer. Dans les livres des chroniques,